Ne risquez pas de recevoir un cadeau inapproprié, spécialement pour un enfant. Créez votre liste sur volowishlist.com et envoyez-la simplement à vos proches. Vous savez mieux que quiconque ce qu'il vous manque à la maison. Votre famille achètera ce qu'il y a sur la liste. Utilisez Volo Wishlist et dites au revoir aux cadeaux qui ne vous plaisent pas.